Bien, moi je vais bien. Je suis... En plus, c'est la première fois que vous voyez ma tête, si je me trompe pas. Euh, je suis désolée parce que je dois avoir une sale tête. J'ai fait un peu la, la fête avec des amis hier, euh, pas hyper tard, mais tard quand même. Donc, du coup, j'ai un peu la tête dans le hum ce matin. Mais euh, ce matin, euh, ben, je vais à version scrap à Lille. Donc euh, je suis en forme quand même. Hein, euh, j'ai le temps de me réveiller sur la route parce que j'ai à peu près 40 000 bandes pour y aller. C'est pas beaucoup comparé à certaines, mais bon. Voilà. Et euh, donc je vais euh, rejoindre euh, Karine, euh, donc, euh, qui est Lutin Création pour celles qui ne me connaissent pas. Et euh, on s'en va toutes les deux là-bas. Donc euh, je, si j'y pense, je prendrai de temps en temps euh, la caméra pour filmer un petit peu, pour vous montrer euh, ben, comment c'est le version scrap à lille même si c'est soi disant moins bien que paris je, je suis déjà bien contente d'y aller et de me faire une petite idée sur la chose et puis euh, et voilà puis on verra bien donc euh, on part sur la route parce qu'en plus là je suis là, 9h24. je suis à la bourre comme d'hab, hein, mais euh, voilà et euh, donc je vous laisse et puis ben, on se retrouve tout à l'heure euh, pendant le salon On Pour qu'un style j'arrive Ouais, on a oublié de le faire J'ai pas fait trop toi. toi Ouais C'est ça les gens ils vont pas capter que c'est la même On marche un moment sur la dernière Ouais bah si dans les escaliers ça va pas aller Pour faire le débrief euh, de la petite matinée demi-après-midi à version Scrap Lille. Euh, pour être honnête avec vous, euh, j'ai été pour ma part très déçue parce que euh, j'étais allée il y a trois ans, je pense, euh, à Idées Créatives et euh, je me. Je trouve qu'il n'y a pas grand-chose de plus. C'est juste qu'ils ont mis euh, version Scrap pour faire venir plus de monde, faire venir les scrapeuses, mais sinon, à part ça. Euh, je trouve pas qu'il y avait euh, plus que la fois où j'avais été euh, en termes de, de scrap. Bon, si ce n'est euh, scrap button, peut-être... Enfin, euh, il faut quelques marques supplémentaires, mais euh, franchement, euh, le côté euh, scrap, de version scrap, c'est... Enfin, je ne sais pas ce que ça donne à Paris, je ne sais pas ce que ça a donné à Lyon, mais pour ma part, je trouve que ça faisait un peu pitié. Il euh, y avait beaucoup plus de choses, à, euh, idées créatives. Euh, on a eu de faire un petit tour vite fait, mais bon, voilà, après... Euh, ça, ça nous intéressait pas, c'était de la broderie, euh, c'était beaucoup de trucs avec des cabochons, euh, enfin, voilà, enfin, ça ne nous intéressait pas, pas tant que ça. On a vite fait le tour, euh, honnêtement, euh, en deux heures, ça pouvait être torché, c'est parce qu'on a traîné, on a fait un peu le tour plusieurs fois, on a, on a mangé un petit bout, tout ça, euh, comme vous avez pu voir sur la vidéo, on a fait nos, nos grosses gamelles. <rire> euh, mais sinon, ouais, pff, honnêtement, je pense pas que j'y retournerai l'année d'après, parce que, enfin, s'ils refont pas que j'y retournerai je pense pas non plus que j'irai à version scrap paris parce que euh, honnêtement pour quelqu'un qui vient de l'île ça coûte un peu trop cher je trouve au niveau euh, du transport euh, tout ça même si c'est génial même s'il y a plein de copines à rencontrer ben moi je préfère claquer 70 euros dans du scrap que de le claquer juste dans le transport donc euh, voilà je chacun sa façon de, de voir les choses mais moi c'est la mienne elle est comme ça donc oui au niveau des, des tarifs c'est pas il ya pas il n'y a pas vraiment de, de bonnes affaires hein, on va dire euh, je pense que les prix sont beaucoup plus intéressants sur internet euh, c'est sûr que je vais pas je m'attendais pas à retrouver du prix aliexpress hein, mais euh, mais voilà après des petites choses qu'on a trouvé un peu bizarres c'est genre la boutique florilège qui était euh, bon pas grand chose hein, 5 ou 10 centimes supplémentaires enfin euh, 5 ou 10 centimes de plus euh, au niveau de leurs tampons je, ou de leurs gens que je ne sais plus par rapport à une boutique qui vendait justement la, la marque florilège on s'est dit bon bah, on voyait pas trop pourquoi justement ça devrait plutôt l'inverse donc voilà alors je vais vous montrer je ne vais pas parler beaucoup plus enfin, juste pour vous dire que pff, honnêtement euh, j'étais un peu déçue euh, je vais vous montrer ce que j'ai acheté donc j'ai été ultra raisonnable euh, j'ai acheté en fait de l'encre de easing à embosser, de la peau embossée, c'est de la relief 3D en couleur turquoise donc c'est cette couleur-ci le prix je crois que c'était 5 euros, 5 euros tout pile je pense donc voilà j'ai pris ça, ensuite il euh, y avait par contre c'est vrai qu'il y avait un, je sais plus le nom, bref euh, c'était une boutique en fait c'était un anglais, euh, il vendait tout, enfin il avait euh, des, des bacs complets en fait et ça marchait beaucoup par, euh, on prenait 3 trois, trois produits c'était 10 euros, 4 produits 10 euros, donc euh, c'était pas mal, euh, on n'était pas, euh, pas obligé de prendre euh, forcément les 4 mais bon ça, ça valait le coup de prendre 4 produits mais après il fallait encore que ça nous intéresse moi j'avais eu le coup là avec cette planche de, de tampons. en fait c'est des trucs euh, de, sur le thème de Noël donc j'avais eu le coup avec cette planche de tampon où il fallait 4 planches de tampons comme ça à peu près pour 10 euros, franchement c'est pas cher du tout sauf que bah, c'était des des, des des planches de tampons qui ne m'intéressaient pas du tout, c'est plus euh, du genre pour, faire, pour les filles qui font des cartes et ils étaient pas. Pour être honnête, c'était pas mon goût et je les trouvais pas super beaux non plus. Même si des fois je me dis ah oh, je fais pas de cartes, c'est dommage parce que ça c'est beau. Là c'était clairement moche. <rire> donc euh, voilà, j'ai pris que celle-ci, donc du coup je payais 3€. Donc je pense que c'est largement raisonnable. Hein. Est, euh, je sais pas si c'est une marque connue ou pas, uh, Naughty and Nice. Mais voilà, là c'est écrit, un hein, jour ou mon pas, il est écrit euh, 16€. Non 16,99€. Euh, 16, 16 donc voilà, euh, moi je dis 3€, c'est pas mal. Hein. C'est bien Après euh, qu'est-ce qu'on a pris Ah oui alors en fait avec Karine on a acheté ça Et c'est pareil ça c'était 4 feuilles Pour 10 euros c'est des Pas des feuilles C'est de la mousse en fait pour monter les tampons Alors comme on avait toutes les deux euh, On voulait en prendre une oui, parce qu'elle Elle devait monter des tampons qu'elle avait acheté et puis moi je me suis dit, euh, je sais qu'une fois chez Sagapo, il y, y avait des tampons qui m'intéressaient, mais j'avais pas euh, cette mousse en fait pour monter les tampons, donc je ne les ai pas pris. Je me suis dit, bah, je vais la prendre comme ça. La prochaine fois si ces tampons m'intéressent, bah dans ce cas-là, euh, bah c'est bon, j'aurai ce qu'il me faut. Donc voyez ouais, on a payé du coup, euh, on, on a pris une feuille comme ça, donc il a vendait toute seule 4 euros, mais elle, elle a pris deux autres produits avec, donc ça a fait 10 euros. Et de toute façon, on a divisé euh, la feuille en deux. Après, on a été chez Denim dénime tampon pardon euh, et donc j'ai pris celui-ci donc ils font des, des très beaux tampons euh, par contre c'est vrai qu'on n'a pas compris euh, au niveau des tarifs la tarification des tampons parce qu'il y a des tampons qui sont quasiment pareils mais qui sont beaucoup plus chers on n'a pas compris trop le truc mais bon voilà c'est vrai qu'ils font des super beaux tampons il euh, y a plein de mots qui m'intéressaient mais bon comme j'essaye de faire la, cali la calligraphie je vais essayer de les faire moi même ça me coûtera peut-être un peu moins cher du coup euh, donc ensuite, euh, j'avais trouvé cette planche de tampon-là. Alors, c'est une marque que je ne connaissais pas du tout. Peut-être que vous, vous connaissez. C'est Dye Company. Euh, en fait, euh, le principe, c'est euh, de prendre les flèches, en fait, et d'inclure de, dedans des mots ou bah, des, des motifs, en fait. Donc, euh, je vous ferai peut-être une vidéo là-dessus pour vous montrer quelques exemples. Euh, apparemment, on pourrait... Euh, on pourrait... Le faire avec des flèches qu'on possède déjà. Bon, c'est vrai que celle-ci, elle me plaisait bien. Euh, ensuite, il y avait des planches de mots. C'était tous des mots en français. Et c'était des mots... Euh, je sais plus ce que c'était, mais... Euh, enfin, ça ne m'intéressait pas du tout. Donc, euh, du coup, j'ai pris que, euh, que les flèches. Et puis, voilà, bon, il y a trois, trois mots, quoi. Mais, euh, mais voilà, on va se débrouiller avec ça. Et je vais essayer d'y inclure dedans des mots de... Lady Swap en fait j'ai des planches de tampon et Swap et je, je vais essayer d'inclure en fait ces mots là avec les petites flèches et, et me débrouiller moi-même donc voilà cette planche de tampon là euh, je l'ai payé 9,90 euh, il me semble oui c'est ça 9,90 donc euh, après ils ont euh, je vais vous montrer euh, apparemment ils ont une comment un site internet en fait où on peut acheter les les tampons si jamais ça vous intéresse, euh, je vous mettrai l'adresse euh, du site en barre d'infos et euh, qu'est-ce que j'allais vous dire, Et apparemment ils font les envois en, euh, en lettres simples, à, elle avait dit je crois 3 euros le, la, le, le, les frais postaux en fait. Donc voilà pour les, ach pour les achats, vous voyez j'étais ultra raisonnable et j'ai un truc pour ma fille parce que comme il y avait le truc d'idées créatives. Il euh, y avait des trucs pour les enfants donc voilà, donc euh, j'ai dépensé je pense, euh, avec le truc pour ma fille, une cinquantaine d'euros à peine quoi, bon après, euh, ouais c'est ça, 50, 50 euros à peu près, donc super raisonnable la fille. <rire> donc voilà, euh, donc ben j'espère que la petite visite de version scraply vous aura fait plaisir et vous aura peut-être donné envie d'y aller, pourquoi pas, hein, ne vous fiez pas forcément à ce que moi j'en ai pensé, euh, chaque, euh, chaque personne pense différemment bien entendu. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao